Voilà, alors je voulais, je voudrais pardon, corriger cet exercice euh, avec vous, pour vous, devant vous. Donc on nous donne ici une, une fonction qui s'appelle une fonction cubique, puisqu'il y a un cube, s'appelle une fonction cubique. Et puis cette fonction, on ne connaît pas ici les, les différents coefficients A, B, C et D. Et on vous demande de les trouver. Et puis on vous donne plusieurs informations. On vous dit qu'elle passe par trois points. Donc ça permet d'obtenir de, des informations sur, sur la fonction F. f de moins 1 égale 0, f de 0 égale moins 3, f de 3 égale 0, et puis on nous dit que la tangente à la courbe 1 B est parallèle à l'axe des X, donc on a une droite horizontale de pente 0. Ce qui veut dire que la dérivée en 0, qui est l'abscisse du point B ici, doit être égale à 0. Puisque la dérivée nous donne la pente de la tangente. Et puis après, on peut exprimer ces différentes égalités en utilisant effectivement la fonction f. Donc, on peut calculer f2-1, c'est moins a plus b moins c plus d égale 0. f2-0 égale moins 3. Donc, on sait tout de suite que d est égal à moins 3, puisque toutes les valeurs qui font intervenir x ici, enfin tous les termes qui font intervenir x, ça nul. Et puis ensuite, f2-3 égale 0, ça nous donne donc 27-1. 9b plus 3c égale 0 et f de 0 égale 0. On a besoin de la dérivée donc f prime de x ça fait 3x a carré plus 2bx plus c donc f de f prime de 0 égale à c et donc on trouve c égale 0. Donc c'est bien pensé, puisqu'on a déjà ici deux valeurs que l'on trouve. Donc on peut prendre ensuite ces deux expressions-là et remplacer c par 0 et d par moins 3. Ça fait moins a plus b moins 3 égale 0, et puis 27a plus 9b, moins 3 égale 0. Et puis on peut essayer de... bien oublier un a ici. 3 ici, ça fait 9A plus 3B moins 1 égale 0. Et puis là, on peut par exemple isoler A, A c'est B moins 3 et le remplacer ici, donc ça fait 9B moins 27 plus 3B moins 1 égale 0. Ça fait donc 12B qui est égal à 27. Ça me paraît bizarre. Pardon B c'est 7 tiers. D'accord, ça bouge Je ne sais plus, j'avais d'autres valeurs en tête, mais. Alors si c'est ça, c'est bon. Et A c'est donc 7 tiers moins 3 moins donc f de x serait égal à Là. Ensuite le B, on nous dit qu'il y a un troisième zéro. la courbe en B va être parallèle à l'axe des X On dit autrement la pente de la tangente en B est nulle ça veut dire qu'on a une, une tangente horizontale et la pente de la tangente elle est donnée par la valeur de la dérivée de la tangente en B, le point B il se trouve en x égale 0, donc la pente, la valeur de la primitive, de la, primitive de la dérivée maintenant, je mélange ça, de la dérivée en 0, peut être égale à 0. Et puis après donc f' de 0 égale 0, on calcule f' et en 0, ça c'est égal à 0 et ça c'est égal à 0. Donc il ne reste plus que c, donc c'est égal 0. Donc on a déjà deux 0 qui nous sont donnés, puisqu'on sait que f de moins 1 égale 0 et f de 3 égale 0. Ça veut donc dire que x égale moins 1, 3 sont des zéros. La fonction, c'est moins 2 tiers de x 3 tiers de x carré moins 3. On nous dit qu'il y a 3 zéros. Il y en a 2 qu'on connaît et 1 qu'on ne connaît pas encore. Alors, si c'est le cas, on doit pouvoir écrire cette fonction-là, factorisée, qui fait intervenir trois termes qui doivent s'annuler pour chacun des zéros. Ici, si on choisit x plus 1, et qu'on remplace x par moins 1, on a moins 1 plus 1, ça, ça donne 0 ça annule toute l'expression. Ici, on peut choisir x-3, puisqu'on sait que 1 des 0, c'est 3. 3-3, ça donne 0. Hop là. Et puis, on va comment E. Non, ça ne me plaît pas. Euh, F. C'est le troisième zéro. N'est pas encore. Un polynôme peut se factoriser de cette manière-là en faisant intervenir les zéros. Soit du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du quinzième degré. On peut toujours écrire un polynôme sous cette forme-là en faisant intervenir ces zéros. Ce qu'on peut faire ici maintenant, c'est développer. Cette expression-là. Donc on va avoir ici des termes en x cube, x carré, x et une constante. On intervenir ici cette valeur de f qu'on connaît pas, et puis ensuite on peut regarder à faire correspondre ici les coefficients. terme de gauche avec les coefficients du terme de droite. Ça va nous permettre de trouver la valeur de f. Ce sera sûrement plus clair en le faisant. Donc, j'y vais. Alors, moins 2 tiers. Je vais faire ça euh, en petit bout. Je vais faire d'abord cette partie-là. x carré moins 2x moins 3. après je vais x fois ça fait x cube Moin f carré, moins x carré, x f x moins 2x plus 2x f plus 2fx moins 3x plus 3f. 2 tiers fois, x carré, on a quoi, moins f, moins 2. Et puis ensuite, encore moins 2 tiers, on prend les termes en x qu'on met ensemble. 2 moins 3. 2 f moins 3, pardon. 2 tiers, 3 F. donc Et maintenant, on doit s'assurer que tous les coefficients ici qui se trouvent devant x cube, x carré, x, et puis celui-ci, soient égaux à ces coefficients qu'on a dans le terme de gauche. Donc moins 2 tiers de x cube et moins 2 tiers de x, cube, ça c'est bon. Ensuite ici on a un 7 tiers devant l'x carré et puis là on a un moins 2 tiers fois moins z moins 2 Donc ça, ça doit être égal à 7 tiers pour qu'on ait la même chose à gauche et à droite et donc qu'on ait l'égalité Ensuite, je ne les prends pas dans l'ordre mais ce pas grave on a un moins 2f dans le terme de droite et ici on a un moins 3 ça veut donc dire que ce moins 2f il doit être égal à moins 3 pour avoir la même chose des deux côtés et puis on a ce terme là devant x qui n'existe pas ici donc il doit être égal à 0 On doit s'assurer que ce coefficient-là est égal à 7 tiers, celui-ci est égal à 0 et celui-ci est égal à moins 3. Et si c'est le cas, si on arrive à trouver une valeur de f qui permet d'avoir ces coefficients égaux à 7 tiers, 0 et moins 3, alors on a bien ici une égalité. Et comme on est parti de cette expression-là, eh bien, une fois qu'on connaît la valeur de f, on connaît le troisième zéro. Alors, le plus simple, c'est de trouver celui-là. Puisqu'ici, on a moins 2F, qui doit être égal à moins 3, et donc F égale 3,5. C'est le calcul le plus simple à faire. Et puis après, on peut vérifier, si on prend F égale 3,5, s'assurer que ça, c'est bien égal à 0, et ça, c'est bien égal à 7. Tiens. Alors, c'est effectivement le cas le calcul ici, moins 2 tiers fois 2 fois 3,5 moins 3. Il y a les deux qui s'annulent, on a 3 moins 3 qui est égal à 0, donc ça donne bien 0, donc ça joue. Et puis ici, on a moins 2 tiers fois trois demi moins 2. Moins 3,5 moins 2, ça fait... Moins 7 tiers. Alors là, hmm? euh, moins 7,5, oui, pardon. Moins 7,5, on le multiplie par moins 2 tiers. Tac, tac, moins moins fois plus. Ça donne bien 7 tiers. Donc si on choisit F égale 3,5. Ça c'est égal à moins 3, ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 7 tiers, et on a bien l'égalité entre les deux termes de l'égalité entre les deux termes de l'égalité. Donc le troisième zéro est 3 ,5. partie de là on a développé, on est arrivé à cette expression là donc ça veut dire que si je choisis f égale 3,5 ici l'égalité elle va être vraie toujours ici puisqu'on a, on a suivi des étapes qui s'enchaînent logiquement donc on a, a l'équivalence entre les deux donc la troisième zéro c'est 3,5 puisqu'on sait que n'importe quelle fonction polynôme donc ici on a, on a, on a déjà vu avec carré plus bx plus c on peut factoriser ça sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2 où x1 et x2 c'est les 0 ça c'est valable en fait pour n'importe quel polynôme donc, plus bx carré, plus cx, plus d. Ça, on peut le factoriser sous la forme a fois x moins x1, x moins x2. Ici, on a potentiellement un 0 de plus, x moins x3. On pourrait faire la même chose avec Ce serait a fois x moins x1, x moins x4. Donc, on peut continuer comme ça. N'importe quelle fonction polynôme, on peut la factoriser de cette manière-là. En utilisant les zéros. Donc ça, vous avez en tout cas vu. Puis il reste... On développe ça, on va avoir le a fois x fois x fois x qui nous donne bien le a fois x cube. Et puis après pour les autres aussi. Et ensuite on demande de calculer l'air. Est-ce euh, que c'était le 0 déjà Moins 1, 3,5 et 3. Une fonction qui fait. Je sais pas exactement si elle fait ça ou si elle est dans l'autre sens. On a une fonction qui passe trois fois par zéro, comme ça, et puis on veut calculer l'air, donc euh, comme on prend la valeur absolue, égale si la fonction elle est comme ça ou si elle est comme ça. En tout cas l'air va être égal ici à la valeur absolue de cette fonction ici entre moins 1 et 3 plus la valeur absolue entre 3 et 3 de f de x dx le calcul je vous laisse sous